On a gagné contre euh, la Commission qui, dans le cadre de l'accord Union européenne-Japon, voulait diminuer le contrôle des denrées euh, alimentaires euh, par rapport à ce commerce. Et nous, on, on demande des explications à la Commission, on refuse qu'il y ait une diminution, voyez, du contrôle, que ça soit du riz, que ce soit des poissons, que ça soit des mollusques, etc. Et, euh, on ne veut pas que dans le cas des importations de produits japonais, on puisse trouver du thé radioactif, on puisse trouver du riz radioactif et surtout des poissons. Donc le fait que les parlementaires ont voté contre la proposition de la Commission fait qu'on espère avoir un meilleur, euh, une meilleure sécurité sanitaire par rapport aux produits d'importation. Donc vous voyez que la mobilisation des parlementaires dit niet aux propositions de la Commission.